Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui. On va faire un produit de Broken Coast, donc euh, la marque avec le cannabis de haute gamme, de très haute qualité. Broken Coast, euh, jamais déçu pour la qualité. Le prix par contre, 46,30$. Il y a trois compagnies, trois marques de commerce qui sont plus chères, plus dispendieuses que Broken Coast. On parle ici, là, de la marque Flower, qui est 70 sous de plus. On parle de 47 dollars. Ensuite, Simply Bar, 47,90. Et ensuite, Whistler Cannabis, avec leur fameux Boba Kush, à 69 dollars. Donc, Broken Coast, 46 et 30. Il y a quelques Broken Coast à la SQDC. Le Pipe Dream qu'on n'a pas encore vu et qu'on va voir aujourd'hui. Le Rockstone, qui est mon préféré de Broken Coast. Ensuite, il y a le Galliano, le Denman, le Sonora. Et il manque le Keats, il manque le Quadra, il manque le Savary. Donc, on n'a pas toujours toutes les Broken Coast. Euh, Est-ce que c'est discontinué? Est-ce que ça va revenir? On n'a pas toutes les réponses. Le Pipe Dream, c'est quelle variété Ben c'est du Pipe Dream. Et comment c'est fait du Pipe Dream C'est fait avec du Blue Dream mélangé avec du Acapulco Gold mélangé avec une plante mâle qui est le Cinderella 99. Le Pipe Dream, est-ce que c'est Sativa ou Indica Ben selon Broken Coast ou plutôt... Selon la SQDC, c'est un hybride à dominance Sativa. Mais, Broken Coast disent la même chose, 70% Sativa, 30% Indica, c'est quoi ces pourcentages-là? C'est inscrit sur leur contenant. Donc, plus Sativa, plus énergétique que calmant. Qu mais écoutez, c'est un peu spécial parce que la terpène dominante et la myrcène. Habituellement, quand la terpène dominante est la myrcène, le cannabis est un buzz calmant. Mais si la myrcène est vraiment faible, donc euh, en bas de 2%, le buzz va être plus énergétique. Les autres terpènes, on se croise les doigts. On sait que Weedman, ses variétés préférées, c'est un duo de deux terpènes qu'on retrouve souvent euh, dans ses cannabis préférés, le myrcène limonène. Donc ici, myrcène, cariophyllène, linalol. Linalol, ce n'est pas le limonène. Linalol, c'est plus lavande, lila. Limonène, c'est plutôt euh, agrumes, le citron. Pinène et bergamotène. Bergamotène. Bergamotène, la cinquième terpène de notre Pipe Green. Donc, est-ce qu'on va y goûter vraiment au berta Non, pas au Bertha, Berga, Berga, Berga Moten, Berga Moten. Est-ce qu'on va vraiment y goûter? Il doit vraiment pas beaucoup de n'avoir. Euh, C'est la cinquième terpène, Berga Moten. Il n'y a pas de limonène, donc il n'y a pas le duo terpène que j'aime. Et tout ce mélange de terpènes-là, ça donne quel arôme selon la SQDC, Ben fruité, épicé. Vraiment, vraiment surpris euh, de voir fruité. Habituellement fruité euh, si associé à limonène ou bien terpinalol. Il n'y a pas de terpinalol terpinolène, terpinolène. Il n'y a pas de terpinolène. Il n'y a pas de limonène. Où est le goût de fruité? Peut-être dans le berga motène. J'imagine. Je suis en choc. J'essaie de lire euh, rapidement là, sur un autre site quel goût pourrait nous donner euh, le pipe dream. Ouf. Ici, là, on dit un petit goût là, de, de, de musqué. C'est un peu cariophilène. Euh, bon, bon, bleuet. C'est un peu la, la. Et un peu de cèdre. Cèdre, le bois de cèdre. Donc, pourtant, on n'a pas euh, boisé comme arôme. Euh, c'est un peu. Je, je, je, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Euh, ça correspond pas vraiment. là. Fruité, c'est quelle terpène là-dedans? C'est quoi? Fruité, c'est quoi? Myrcène, c'est la mangue? Donc, je me suis payé ça à peu près deux semaines. Il y avait d'autres cannabis là, qui, qui sont sortis. Par la suite, encore des nouveaux cannabis qui sont sortis de la marque Palmetto, qu'on connaît, Winman, Palmetto. Palmetto appartient à Sundia Grower. Oh, parfumé, hein? Parfumé, est-ce que c'est euh, fruité ou c'est plus euh, fleur? Ah, superbe cannabis. Encore une fois, euh... <coughs> très, très, très givré. J'ai sept cocottes de la même grosseur. Allez voir mon Instagram. Abonnez-vous sur mon Instagram. Ça va très bien. On va mettre des photos là, du Pipe Dream. Mettez des commentaires. Écrivez un cœur. Regardez ma story aussi. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez la prochaine vidéo à Winman en choisissant, en votant dans ma story pour la prochaine vidéo SQDC. Donc, le pipe dream rapidement comme ça, là, j'aime pas ça. C'est pas trippant du tout, là. Euh... Pinène là, ça sent pas trop le pinène. Peut-être qu'en l'émettant, ça va sentir d'autres choses, plus fort. Euh, Peut-être, là, euh, bergamotène. Euh, Peut-être cariophyllène. Peut-être linalol. Pinène, je ne le sens pas vraiment. Pinène, c'est plus sapin. Pin, hein. Euh... Petite forêt. Hein? OK. Euh, on regarde ça de plus près à la caméra. C'est du Broken Coast. On prend le temps. On va le prendre le temps de regarder ça de plus près à la caméra. On regarde ça immédiatement. Et ensuite, on enchaîne, on enchaîne rapidement, on va en égrener un, on va en rouler un, le fumer, expliquer le goût, le buzz, et hey, puis l'humidité, man. Non, n'oubliez oubliez pas que Winman va arrêter de faire des vidéos de la SQDC le jour que Broken Cause va instaurer des beaux vidéos des beaux à l'intérieur de leur courant. On n'a pas besoin de mettre ce genre de pochettes d'humidité dans des contenants, euh, que ce soit « broken cause » dans des pots de plastique, que ce soit « Canara Biotech » avec leurs contenants euh, en métal. faut arrêter là, avec les pochettes d'humidité. Donc, on va arrêter, on, on va continuer comme ça. Pas de On a chacun notre opinion. C'est vrai. C'est vrai, on a chacun notre opinion. Ben, euh, faudrait pas que Broken Coast change d'opinion. Faudrait pas que Canara Biotech change d'opinion. OK, On veut, on veut, on veut que ça continue. On lâche pas. On regarde ça immédiatement à la caméra. Donc, on est avec le Pipe Dream de Broken Coast des 7 cocottes. On va essayer de regarder ça de plus proche. On va essayer de zoomer. Du superbe cannabis, là, pour ce qui est des tricônes. Je pense qu'on le voit très bien quand même. On va essayer de mettre des belles photos là, sur Instagram. Ok, je pense que vous savez ça a l'air de quoi. Le chat vient de donner un coup à ses cuisses. Pourtant ils ont du manger, ils ont de l'eau. Alright, le pipe dream là, c'est le temps de le fumer. On est de retour, donc euh, j'ai même pas encore roulé le Pipe Dream, on va égrainer ça ensemble, euh, c'est très humide aujourd'hui à Montréal, euh, le cannabis est très humide, j'espère que ça va bien euh, se fumer. Un petit peu mieux, un peu mieux pour la ronde. Y a un goût gazé Je ne penserais pas. Écoutez, je vais le fumer. Je sais pas ce qui se passe là. Il est moins pire, il est moins pire. Le chat est en train de virer fou, mes amis. J'avais lu un article l'autre fois sur euh, les flics qui expliquait là, euh, trois combinaisons différentes qui donnaient qui donnaient un goût gazé. Trois combinaisons différentes de terpènes. Je pense que je vais retrouver cet article-là. Maintenant qu'on est un peu plus à l'aise avec les terpènes, même si on ne les a vraiment pas encore assez décortiqués, euh, on va essayer de faire une vidéo. N'oubliez pas, hein, le mois de juin, présentement, c'est 30 vidéos en 30 jours. Donc, si vous n'avez pas toutes vu les vidéos du mois de juin, la meilleure façon de m'encourager, c'est de regarder ces vidéos, de mettre un pouce, un like, hein, un pouce par en haut. Et puis, écrire un commentaire, vous abonner, activer la cloche aussi. De cette façon, en activant la cloche, vous allez avoir là, le moment exact que je que je drop une vidéo sur YouTube. Dans la mesure, ici, à mettre le petit bout de carton, l'élément final, un petit peu trop de cannabis, là, je vais... Euh, enlever un peu et voilà excellent donc on va essayer un broken cause quand même euh, c'est très excitant un pipe dream j'ai eu quelques commentaires euh, négatifs euh, je pense pas là que ça va battre Rockstone mais encore en ce moment, je ne l'ai jamais encore essayé. Et puis, jusqu'à présent, je ne pourrais pas vous dire là, euh, mes cannabis préférés de Broken Coast. Mon premier, c'est le Rockstone. Le deuxième, leur pink couche, qui est le Savary. Le troisième, qu'on a beaucoup de difficultés à avoir, c'est le Quadra. Rapidement, comme ça, euh, même je ne penserais même pas qu'ils battent le Savary. Le Quadra, là j'ai j'ai appris à l'apprivoiser. à, à l'aimer. On va essayer ça immédiatement, le pipe dream. Avec des terpènes, là, un peu bizarres. Qui sont le Myrcène, caryophylène, Linalol, Pinène et la Bizarre, c'est quoi? Bergamotène. Bergamotène. Bon, je brûle toujours l'excès de papier, là. Euh pas avoir trop de goût de papier, même si on goûte un peu la combustion. Je le sais, il y a beaucoup de personnes qui vaporisent, qui sont contents de cette phrase épique de Weedman euh, Pour fumer un joint, n'oubliez pas hein, que si vous voulez plus goûter votre cannabis en le fumant, pas en le vaporisant, en le fumant, essayez d'utiliser un cote en verre. Hein. On a déjà vu ça là, dans d'autres vidéos chez Weedman Là, j'ai utilisé un cote en carton, mais euh, pour les grandes occasions, sortez les cotes en verre. Euh, la seule chose qui est un peu plate avec les cotes en verre, il faut les nettoyer, là, vraiment, là, après une, maximum deux utilisations. Euh, parce qu'à trois utilisations, c'est vraiment sale, le cote, réutiliser un même cote trois fois, là, c'est pas bon pour le goût. Donc, euh, si vous ne connaissez pas les cotes en verre, faites quelques recherches, allez voir dans les vidéos Winman. Euh, si vous avez du cannabis haut de gamme, euh, que ce soit du Broken Coast, du Canara Biotech ou autre, euh, je vous suggère d'essayer les cotes en verre. Ok, on a, on a fini de parler. Le Pipe Dream. On va goûter on encore, on va goûter encore. Quasiment, il, il est huileux ou je ne sais pas quoi, mais, mais c'est pas trop humide, là. il y a beaucoup d'huile là-dedans. Hein. Je ne l'ai pas. Euh, J'aime plus ce cannabis-là que le Denman. pas se si pire, pas se si que <coughs> oh, j'ai une débouchée mais je... il goûte un peu mais il est pas mauvais Hey, man j'ai une débouchée tout d'un coup mais euh... Il n'est pas mauvais, il est pas mauvais. Est-ce que ça voudrait l'expérience de, de 46 et 30? Le boss commence à embarquer, il ne faut pas oublier que c'est un boss sativa. Je ne suis pas un fanatique de boss sativa. Ça me tente pas d'acheter du cannabis, euh, même si c'est haut de gamme. Surtout à 46 et 30. Euh, on achète le cannabis pour le goût, mais le goût vient avec le boss. Pour ceux qui aiment le cannabis sativa, euh, qui sont dans les mêmes goûts que Weedman. Euh, ceux qui aiment les cannabis sativa, qui sont prêts à investir, il n'est pas méchant. Euh, je ne trouve pas que le cariofilène est très... Avec les terpènes que je vois là, je ne suis pas supposé de l'aimer. Cariophilène, linalol, Bergamotène, je ne connais pas ça. On va regarder ça tout de suite. Bon. On dirait c'est un petit fruit dans un arbre. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Écoute... Euh c'est pas ma meilleure vidéo de Broken Coke. Je suis vraiment désolé. J'ai le nez bouché. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Là, j'ai ouvert le contenant. Euh, je le goûte un peu. Je le goûte un peu. Euh, je vais le faire ici. On va essayer de décortiquer ça un petit peu plus. Est-ce que c'est fruité euh, J'aurais peut-être plutôt le goût de te dire. C'est sucré plus justement écoute achète les pas de suite je vais sûrement te revenir avec ça euh, c'est pas dans mes top 3 là de, de broken coast j'aime mieux là rockstone savary quadra euh, je les aime plus avant ça. Mais quand même. Euh, on m'avait fait peur. On m'avait dit que je l'aimerais pas. Euh, en tout cas, je l'aime pas. Je l'aime plus que le Kids. Je me rappelle le Keats. J'avais pas aimé ça. Euh, je l'aime plus que le Sonora. Sonora, je l'aime pas du tout, du tout. Euh, sonora, on se rappelle, c'est quoi? Je vais cliquer là parce que c'est un melon OG. Là. ça a l'air vraiment écœurant quand on lit là, la variété du sonora. Ah oh, non, je me suis trompé. Stargazer. C'est quoi donc? Il y a de Oh, il n'est pas là. Il y a un Broken Coast là, que pas beaucoup de personnes aiment. Je pensais que c'était Sonora. Le melon OG là. Fais moi dans les commentaires là, le Broken Coast. Je pensais que c'était ça, Sonora. Alright. Je laisse là-dessus. Euh, désolé, euh, je ne suis pas satisfait là, de cette vidéo. Euh, le buzz, c'est n'est pas un, un buzz écrasant. Là, donc, c'est vraiment un buzz hybride, sativa. Euh, le goût est correct. Le goût est correct, malgré que j'ai le nez bouché. Euh, Ce n'est pas un cannabis que je vais racheter. C'est trop dispendieux. Euh, le Rockstone, je vais le racheter. Le Savary, je vais le racheter. Le Quadra, je l'achèterais s'il serait là. Euh, mais là, quand, quand on commence à descendre encore un peu et un peu, euh, à 46 et 30, je vais acheter du Canara Biotech. Vous le savez très bien. Donne un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. Et on se voit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!